La science se venge comme une femme, non pas quand tu l'abordes, mais quand tu la négliges. C'est enseignant qu'on devient enseignant. Le joyeux chercheur Cédric Villani, Lady Gaga des mathématiques Deux premiers conseils pour un jeune solutionniste. Et encore trois conseils. Et encore quatre conseils. Le temps est sans importance. Seule la vie est importante. Est-ce la poule qui vient de l'œuf ou est-ce l'œuf qui vient de la poule? Des triangles et du calcul littéral. Des angles, des triangles, et pas de calcul littéral. La science n'est pas triste, seulement pour quelques-uns. De la trigonométrie olympique, pour montrer que deux droites sont parallèles. Tu devrais zoomer le haut de cette page, devrait zoomer le haut de cette page. L'essence de la mathématique réside dans sa liberté. Paix, amour, santé, argent. Voilà quatre dimensions qui me plairaient. Savez-vous planter des choux à la mode romanesco Et voilà douze problèmes. C'est pour le plaisir. C'est pour le le cercle de l'art de la résolution des problèmes attend vos solutions.